Euh, donc, je vais vous parler euh, du boisement spontané en montagne, euh, qui est un débat en écologie, euh, pour savoir si oui ou non c'est bon pour la biodiversité. Et, euh, et dans ce travail, nous, on a exploré les dimensions sociales de ce débat. Euh, donc, euh, un peu pour euh, revenir un peu sur le contexte, euh, donc, alors, on analyse les dimensions sociales de ce débat à travers une analyse des discours, jeux d'acteurs euh, dans quatre terrains de montagne. En, en Écosse, euh, en France, Cévennes et Pyrénées, et euh, en Espagne, euh, à Montseigny, pas euh, loin de Barcelone. Euh, donc, un peu de contexte sur, euh, voilà, sur ce travail. Donc, euh, ça prend appui d'abord sur le projet SECOCO, euh, qui, qui s'est terminé en 2018. Euh, dans lequel on s'était déjà intéressé aux représentations jeu jeux d'acteurs autour du boisement spontané et de la fermeture des milieux, donc euh, c'est comme ça que ça s'appelle en France, euh, et avec une, euh, avec, euh, donc dans les terrains euh, français et espagnols. Et après, en 2018-2019, euh, je suis partie un an en Écosse dans le cadre d'une mobilité à GreenSkill, accueillie au James, euh, à l'Institut James Hutton, euh, au sein d'une équipe de sciences sociales, euh, et, et l'idée en gros a été de rajouter un terrain, euh, le terrain écossais, les Highlands d'Écosse, le, le parc national du Cairngorms, euh, pour, euh, voilà, euh, pour ensuite faire une analyse comparative que je vous présente euh, euh, aujourd'hui. Donc, Ce travail il a été euh, présenté au colloque Pollen de Political Ecology en septembre, là, 2020, et puis euh, dans la foulée, ça a été soumis à la revue Environmental Science and Policy, et euh, on a reçu un très bon retour, révision mineure, etc. Donc euh, voilà, je devrais faire les révisions là, euh, ce mois-ci. Euh, voilà, donc un peu pour le contexte. Euh, donc, le boisement spontané en montagne, de quoi on parle Donc, euh, très concrètement, il s'agit d'un regain de végétation ligneuse dans les milieux dits « ouverts », c'est-à-dire les landes et les prairies. Euh, dans les montagnes, euh, en tout cas dans le sud de la France, c'est souvent dû à l'abandon des terres, au déclin de l'élevage, à l'évolution des pratiques pastorales, euh, qui fait qu'on abandonne euh, les terres les moins faciles à, à, à exploiter. Et hum, une des questions euh, qui se pose, c'est est-ce que c'est bon ou mauvais pour la biodiversité Et là, la réponse euh, est loin d'être simple. Alors, euh, moi, j'avais travaillé euh, beaucoup en France, donc dans le parc des Cévennes, dans le parc des Pyrénées, où euh, il y a <coughs> pour les gestionnaires d'air protégés la fermeture des milieux est largement décrite comme un problème écologique, c'est-à-dire une menace pour la biodiversité, parce que euh, c'est une perte de biodiversité des milieux ouverts. Et puis j'arrive en Écosse, et là je rencontre les gestionnaires d'air ou euh, voilà, dans lesquels on se promène dans ces, dans ces landes-là que vous voyez. Et il y a ces mêmes petits pains, enfin, voilà, des, des, des petits pains qui, qui, qui repoussent et pour eux, ils nous présentent ces petits pains qui sont considérés comme, comme ça, les problématiques dans, dans les terrains français. Ben, pour eux, c'est au contraire un succès, c'est génial, c'est un, un succès de leur, de leur stratégie de, de gestionnaire de la biodiversité. Euh, donc, euh, bon, un peu étonnée, je, je vais voir mes collègues en écologie et je leur, euh, je leur demande, mais alors euh, c'est quand même bizarre, moi je comprends pas. Et puis ils me disent, ah mais c'est normal, C'est n'est pas très étonnant, c'est parce que les contextes écologiques sont différents. Ok. Euh, sauf que je n'étais pas tout à fait euh, convaincue que ce n'était qu'une affaire d'écologie. Euh, et du coup, c'est cette question que, que j'ai commencé à creuser avec donc euh, avec ses collègues et avec d'autres collègues. Ah oui, j'ai oublié de, de je reviens un peu, j'ai oublié de, de, de, de parler un peu de mes différents co-auteurs du coup. Excusez-moi. Donc du coup, euh, comme il y a plein de terrains, et eh ben en fait, il y a beaucoup de, de co-auteurs qui sont euh, qui sont associés à ces différents terrains. Donc on a des gens euh, bah, d'Écosse, euh, donc que Sam, Kirsty, Allison, Annie. Antonia, sont tous des, des gens que, avec qui j'ai travaillé en Écosse. Euh, ensuite, on a des gens sur les ter le terrain en Espagne, donc Esteve et Johanna. Et puis après, sur le terrain euh, français, euh, les terrains français, on a euh, Clémence, Raphaël euh, et Clélia. Voilà, donc c'était un peu... Et donc on a beaucoup de sciences sociales quand même, euh, mais on a aussi euh, nos, nos, nos deux écologues, la Clélia et Antonia, qui, qui nous ont aidés un peu à, à maintenir un point de vue en écologie dans le papier. Voilà. Excusez-moi, je reviens. Donc, est-ce euh, qu'on voit, alors je reviens un peu, donc euh, voilà, on sait à se dire, bon a priori ce n'est pas qu'une affaire d'écologie quand même, il doit y avoir un peu de social là-dedans. Et, et ce qu'on voit effectivement quand on creuse un peu, c'est que déjà ce sont des controverses entre les écologues eux-mêmes. Euh, ils ne sont pas tous d'accord. Mais ce débat est souvent présenté comme un débat essentiellement euh, d'écologie, voilà, centré euh, en écologie et avec une insuffisante compréhension, ou en tout cas prise en compte, des dimensions sociales de ce débat. Alors que, bah, quand, voilà, en tant que sciences sociale, notamment en créant à l'écologie on se dit bah, quand même, considérer euh, qu milieu, euh, que la fermeture des milieux, c'est bon ou mauvais pour la biodiversité, finalement ce sont euh, deux, deux représentations, deux façons de voir euh, le monde, qui sont, euh, bah, qui sont déconstruits sociaux, véhiculés par certains discours. Et l'idée, donc, c'est d'aller comprendre ces discours. Donc, notre objectif de recherche, euh, c'est d'analyser le rôle des facteurs à la fois sociaux et écologiques qui sous-tendent la construction des discours sur le boisement spontané en montagne. Et pour ça, notre stratégie de recherche, donc ça a été de faire une analyse comparative d'études de cas, parce que le fait d'aller voir euh, différents terrains permet de questionner les non-dits, les implicites dans un terrain, et, et pour analyser comme ça les discours et leur construction et les facteurs qui sous-tendent leur construction, on avait besoin d'un cadre conceptuel bien structuré. Et du coup, en faisant ces deux choses-là, finalement, on répondait à deux manques identifiés dans la littérature sur l'analyse de discours dans le, dans le monde de l'environnement, euh, qui disent, ben, des analyses de discours, il y en a beaucoup sur des sujets précis, euh, mais finalement, des, an des, des terrains précis, pardon. Mais finalement, des analyses comparatives, on en manque. Et des cadres conceptuels structurés, notamment qui abordent la question des jeux de pouvoir de façon, euh, de façon euh, conceptuellement bien, bien, bien structurée, ça manque. Donc voilà. Donc notre cadre d'analyse. Alors, il vise à comprendre le processus de construction des discours sur un enjeu environnemental donné. Dans notre cas, la, la, la, le boisement spontané. Je vais oublier de tout traduire. Donc euh, là, on s'appuie beaucoup sur les travaux de d'AGER, euh, d'analyse des discours, et aussi sur le concept de coalition de discours, des alliances de discours. Bon, J'y reviendrai. Donc, pour euh, comprendre c'est ces, qu qu'est-ce qu Et après, l'idée, c'est d'aller voir quels sont les facteurs euh, qui, euh, qui sont sous-jacents, qui expliquent, euh, qui contribuent à la construction de ces discours. Donc, on... Hop, oh, pardon, flac. Like. Donc, euh, évidemment, on, les conditions et les processus écologiques comptent et ont leur importance. On, on ne nie absolument pas euh, l'existence d'une réalité biophysique et qui fait que, oui, on, ça, ça, ça compte dans les discours, tout n'est pas social. Donc, euh, et ce faisant, on répond à l'une des critiques qui est souvent émise à, à, à l'égard de la, la, la politique à l'écologie, qui est d'oublier euh, l'écologie, finalement, et de n'être que sciences sociales. Donc, euh, on essaye d'éviter cet écueil. Les facteurs sociaux, alors, on a euh, euh, utilisé pour ça le cadre des trois i euh, donc qui regardent le rôle des intérêts, des institutions et des idées. Alors, normalement, dans les processus de construction de politique, etc. Nous, on regarde ça pour les processus de construction de discours. Euh, mais l'idée est la même, ce sont trois facteurs importants en sciences sociales. Euh, sur lesquels on s'appuie. Donc les intérêts, ça veut dire qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Euh, les institutions, ben, c'est euh, toutes les règles formelles, informelles, et nous on s'intéresse notamment aux fonciers, aux politiques publiques. Et puis les idées, ce sont ben, toutes les normes sociales et culturelles. Et en fait, pour nous, ça correspond à trois facettes euh, du pouvoir, parce qu'on sait que les relations de pouvoir euh, jouent beaucoup dans tous ces jeux d'acteurs, etc., mais comment les analyser, Et du coup, on considère que finalement ces trois euh, dimensions euh, correspondent à trois facettes euh, des relations de pouvoir qui sont très présentes dans les enjeux environnementaux, euh, donc euh, identifiées par cet auteur, là, Morrison. Et mh, enfin, ces auteurs, ils sont plusieurs. Et donc euh, là, on a trois facettes euh, du pouvoir, donc le pouvoir qu'ils appellent pragmatique, donc lié aux intérêts, aux jeux d'acteurs, aux trucs très concrets, en fait, euh, dans les relations euh, euh, quotidiennes des, un, des interactions avec les gens des interactions entre les gens. Ensuite, euh, le power by design, c'est bah, le, le, le pouvoir qui est conféré par des institutions. Et puis, euh, le, le, le pouvoir euh, discursif lié aux idées, euh, qui est bah, le fait d'avoir euh, du pouvoir parce que nos idées sont, euh, sont, et nos discours sont, sont, sont véhiculés euh, par, euh, par beaucoup et ont une légitimité, etc. Donc, euh, voilà pour le cadre conceptuel. Alors, on a utilisé ce cadre pour aller regarder nos quatre cas d'études. Donc, je vais présenter ici rapidement. Donc, on a euh, le, le... Alors, ce sont quatre, euh, quatre études de cas qui sont toutes euh, des aires protégées. Donc, euh, parcs nationaux, parcs naturels, euh, parcs naturels, oui, voilà, euh, régionales, euh, et en, dans des zones de montagne. Donc... Euh, alors tous, ils, ont, ils sont caractérisés par des paysages qui, ont, euh, qui sont dominés par une mosaïque euh, de landes, prairies, forêts, en gros. Euh, et après, ce qui tous aussi sont, euh, sont semblables, parce qu'ils ont tous beaucoup de tourisme, hein, qui est l'un des piliers économiques euh, euh, majeurs. Euh, par contre, la différence, alors il y a aussi pardon, encore un point commun, c'est qu'ils ont tous finalement au niveau des activités, ils ont tous de, de l'élevage, de la chasse, du tourisme, de l'exploitation du bois. Tout ça en fait partie. Mais par contre, euh, la différence, c'est quelles sont les, les, les activités majeures, finalement, dominantes. Donc les activités traditionnelles, notamment dominantes. Donc dans, le, pour le, le, le, le, le, alors dans les deux terrains français, alors on va commencer par là, euh, donc parc des Pyrénées et parc des Cévennes, euh, les deux sont, l'activité traditionnelle euh, d'usage des terres est beaucoup dominée par, euh, euh, par l'agropastoralisme, l'élevage extensif qui utilise euh, des zones de parcours euh, euh, pour, pour nourrir les troupeaux, euh, notamment en été. Euh, dans, en Écosse, euh, des... Alors, il y a aussi de l'élevage, hein, mais euh, quand même, euh, il y a des moutons en Écosse, mais par contre, euh, ce qui est très très présent, euh, ce sont en fait, c'est dominé finalement par euh, tout, tout le parc euh, national, hein, et c'est un ensemble d'immenses propriétés privées euh, qui sont be pour beaucoup euh, gérées euh, par des, euh, pour la chasse récréative en fait, et qui est une chasse récréative euh, de luxe euh, pour les élites, pour des gens euh, très très riches euh, qui payent très très cher pour venir euh, chasser le cerf, euh, pour euh, chasser la Chasser le, le, le, les lagopèdes. Voilà. C les... Et, et dans le parc de Monseigne, au, au nord de Barcelone, euh, l'activité traditionnelle principale est tournée vers le bois. En fait, on, le, le parc est beaucoup constitué d'une multitude de petits propriétaires euh, forestiers qui ont exploité le bois, Alors, euh, bah, pour le bois d'œuvre, mais aussi pour le liège, pour différentes choses. Voilà. Il euh, y a de l'élevage, mais il y a eu de l'élevage en fait, mais il y en a de moins en moins. Il a été extrêmement réduit euh, depuis les années 60. Voilà un peu pour le tour, le, le tour d'horizon. J'espère que je ne suis pas en train d'exploser. Je regarde, si, ouais, je pense qu'il faut que je fasse attention au temps. Alors, euh, et sur tous ces terrains, donc, on a fait des entretiens euh, semi-dirigés. Si je vous montre l'écran, ça ne va pas aider. Euh, on a fait des entretiens euh, semi-dirigés. Euh, et euh, donc, on a observé finalement trois grands types de discours euh, qui reviennent un peu sur tous les sites. Donc, le premier considère que le boisement bon spontané, c'est bah, finalement le déclin des activités traditionnelles. Donc là, on a, et ça, que ce soit les gestionnaires de la chasse euh, en Écosse, les... les les, les forestiers euh, dans la Montagne ou les éleveurs euh, dans, le, dans, dans les terrains français, il y a un, un peu tout ce même discours, euh, euh, voilà, qui peut être résumé par, euh, par cette, euh, cette citation d'un éleveur euh, qui dit une, « finalement une montagne sans troupeau, c'est une montagne qui meurt ». Finalement, une, un paysage, une montagne où il n'y a plus d'activité humaine, où on laisse la forêt revenir, bah, c'est la mort de ces montagnes. Euh, deuxième grand type de discours, c'est finalement le bois spontané, c'est une perte de biodiversité, et notamment la perte de biodiversité associée aux milieux ouverts de landes et de prairies. Euh, très classiquement utilisé, discours très présent par euh, beaucoup de naturalistes dans les, dans les aires protégées euh, de, de, de, des Cévennes, des Pyrénées, euh, même si ce n'est pas le seul discours naturaliste, mais c'est quand même un peu la position, euh, une des positions dominantes, on verra. Et donc, c'est aussi un discours très, très présent chez les chasseurs, comme par exemple ce chasseur ici qui nous dit le petit gibier, il a disparu parce qu'ils n'ont plus de nourriture dans ces milieux qui se ferment. Voilà. Et enfin, troisième grand, grand type de discours, ben finalement, c'est que le boisement bon spontané, c'est au contraire un gain de biodiversité, un retour vers des écosystèmes plus naturels. Donc là, on a notamment voilà, cette, cette citation de ce gestionnaire du parc en Écosse qui dit dans cette zone-là, ils, ils ont beaucoup diminué le nombre de serres, il y a une formidable régénération de la forêt. Euh, qui, euh, voilà. Et donc euh, là, euh, là, on voit bien que ce sont des discours euh, très différents. Donc ce qui est intéressant, euh, c'est de voir que les discours dominants euh, des naturalistes dans les aires protégées euh, ne sont pas les mêmes. C'est ce que je disais un peu en introduction, mais je, le, voilà, je, je reviens là-dessus. Donc dans, dans les cas euh, d'études en France, et en Espagne, le discours dominant euh, des aires protégées est euh, de dire que la biodiversité, la, la, le, le boisement spontané, c'est une perte de biodiversité. Alors qu'au contraire, en Écosse, le gestionnaire, les gestionnaires euh, du parc euh, de Cargorns considèrent au contraire qu'il euh, euh, qu faut euh, favoriser le boisement spontané euh, au nom de la biodiversité. Euh, donc, comment expliquer ces discours dominants aussi euh, différents Donc, certes, euh, les contextes écologiques diffèrent et expliquent en partie euh, ces discours différents. Donc, on a donc notamment différentes proportions d'occupation des sols. Donc, on voit que euh, dans, en Écosse, c'est effectivement là où il y a le moins de forêts. On peut comprendre qu'ils en veuillent plus. Euh, il y a aussi euh, l'idée qu'il y a différentes valeurs écologiques euh, des écosystèmes. Donc, il y en a qui vont dire, mais finalement, les Landes euh, les landes de, de brouillères euh, d'Écosse euh, ben, sont assez dégradées, elles ne sont pas si intéressantes d'un point de vue de biodiversité par rapport, à nos prairies, euh, de, par rapport aux prairies et aux landes qu'on va trouver dans les Cévennes et dans les Pyrénées. Et puis, et puis les processus écologiques euh, spontanés ne sont pas les mêmes. En Écosse, en, en fait, la chasse a tellement favorisé la quantité de serres qui a de très très fortes densités de serres qui empêchent le boisement spontané. En fait, les, les, les, les, les, les, les serres et les biches mangent systématiquement les repousses. Donc, le, le boisement spontané, ça n'arrive ça pas. En fait. et donc, quand ils cherchent à favoriser le boisement spontané, il faut limiter les serres, il faut clôturer des zones, il faut... Voilà. Et donc, voilà, donc, ça explique effectivement, ça peut expliquer des positions différentes. Finalement, tous, ils veulent une mosaïque équilibrée. Mais ce n'est pas si simple, en fait. Et les raisons écologiques ne peuvent pas expliquer tout. Et d'ailleurs, on entend dans chacun des terrains des contre-arguments écologiques. C'est-à-dire qu'on va aussi rencontrer en Écosse, euh, des naturalistes qui disent euh, qu'il faut absolument protéger les landes de, de brouillère d'Écosse parce que euh, des, ce sont des habitats naturels de natura 2000 très importants pour l'Europe, etc. Voilà. Et de même, on va rencontrer euh, dans les cas en France et en Espagne, euh, des naturalistes qui disent mais il euh, y en a marre de ces écologues qui, qui disent qu'il y, y en a marre, qu'il n'y en a que pour la biodiversité des milieux ouverts, alors que franchement, les, les, les milieux fermés, les milieux forestiers sont vachement plus riches en biodiversité que les milieux ouverts. Donc, c'est aussi des discours qui existent, mais qui sont moins dominants. Donc, pour et en fait, ce qu'on qu analyse, nous, c'est que ben, derrière ces discours dominants des aires protégées, derrière, voilà, il y a en fait des facteurs sociaux qui vont sous tendre l'existence de discours et surtout de coalitions de discours. Donc, ces facteurs sociaux, donc on a euh, sur le plan des idées d'abord. Donc, euh, on a dans chaque terrain différentes représentations normatives euh, des activités traditionnelles, de l'héritage, de ce que c'est que l'identité du territoire. Donc, on voit par exemple en, dans, les, dans les zones des Pyrénées, dans, les, dans le terrain des Pyrénées et des Cévennes, voilà, tout, tout le monde euh, connaît l'importance de l'héritage du pastoralisme. Euh, voilà Par exemple, on, dans le cas des Cévennes, euh, les paysages agro-pastoraux ouverts passionnés par l'élevage, sont considérés comme un patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, donc voilà. Donc on a aussi euh, différentes choses au niveau euh, des intérêts, c'est-à-dire que les enjeux économiques sont différents d'un terrain à l'autre. Euh, donc euh, voilà. Par exemple, le, le, les enjeux économiques liés au, à la chasse en Écosse sont énormes, c'est-à-dire que c'est beaucoup beaucoup d'argent qui circule pour, dans ces milieux, et donc des, des gens assez puissants aussi. Euh, au niveau des institutions, donc on a évidemment le rôle des politiques publiques. Donc on le sait, voilà, en France par exemple, le, les, les MAE, les, toutes les politiques de soutien à l'élevage pastoral ont, ont beaucoup joué à, à, à alimenter les discours sur le maintien des milieux ouverts. Mais il y a aussi euh, le rôle du foncier. C'est là-dessus que je voulais un peu mettre l'accent, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les, dans tous les cas, en fait, sur le foncier, on entend les autorités des parcs n'ont pas la maîtrise du foncier et ça c'est un truc qui revient, c'est une phrase qu a entendu dans, dans tout, que, que, voilà, que j'ai entendue dans, dans tous les cas, euh, c'est euh, « ben, ce serait bien plus facile si on possédait la terre », parce que dans ce cas on pourrait faire ce qu'on veut, nous gestionnaires on, on a l'idée de quelle mosaïque on voudrait d'un point de vue idéal pour la biodiversité, la conservation, euh, mais bon malheureusement on ne possède pas la terre, donc on ne peut qu'essayer de faciliter les choses, d'inciter les gens à, à adopter telle ou telle pratique pour la biodiversité. Donc, finalement, tous, ils expriment un manque de ce qu'on appelle donc, le, le « power by design », le pouvoir que, se do, qu que nous donnent les institutions. Parce qu'en plus, on est dans des zones, euh, là, on n'est pas dans des zones cœur de parc, etc. Donc, les régulations enfin, sauf, on sait pas, mais les, les régulations possibles euh, sont, sont assez limitées. Il y a des règles, ils ont un, pouvoir de, de, ils ont un, ils ont un certain pouvoir, mais qu'ils estiment limité. Et globalement, ils ont besoin donc d'alliances pour légitimer et mettre en œuvre leur politique. Et ces alliances, ça leur permet en fait d'augmenter ce qu'on appelle leur pouvoir discursif euh, à travers des coalitions de discours. Et donc c'est ça qu'on analyse un peu, c'est les différentes coalitions de discours qu'on va observer euh, d'un site à l'autre. Et là on voit qu'elles sont très différentes. Et que ça peut expliquer les différents discours dominants qu'on observe. Donc euh, en France, euh, donc je regarde le temps, ça va. Euh, donc sur les deux terrains euh, français, donc euh, pyrénées sévennes donc on est finalement, euh, depuis les années 70, il y a un certain consensus sur les milieux ouverts, sur la nécessité de maintenir l'élevage euh, pour maintenir des milieux ouverts. Et quelque part, on a ici une coalition de discours qui, est à, qui a donné lieu à un discours quasi hégémonique. Euh, donc euh, notamment, voilà, et donc, alors on dit coalition de discours parce que finalement, c'est différents acteurs. Donc on a les éleveurs, euh, bah, évidemment, qui veulent maintenir l'élevage, on les comprend. Euh, on a le tourisme aussi qui souhaite, euh, qui a besoin, qui, qui, qui, qui s'appuie sur le, qui souhaite aussi ces paysages de cartes postale, de milieux ouverts, etc. Les stations de ski qui veulent aussi évidemment des milieux ouverts, qui ne veulent pas que ça s'embroussaille. Euh, on a les chasseurs que, qui préfèrent aussi euh, ces milieux ouverts, en tout cas qui préfèrent éviter la fermeture complète des milieux. Euh, et donc euh, dans tout ce contexte, euh, les naturalistes finalement, bon, ben, euh, s'ils étaient arrivés en disant ben, « nous on veut des milieux fermés », ils se seraient fait jeter. Donc, euh, de façon un peu pragmatique, c'est vraiment un raccourci ce que je raconte, mais on peut dire que finalement, ben, c'était assez pragmatique et, et judicieux de dire « Bon, mais ben, la biodiversité de milieu ouvert, c'est vachement bien, on va vous aider à préserver cette biodiversité, on va travailler ensemble. » Donc, notamment dans les sites Natura 2000, etc., là où on ne peut pas imposer grand-chose, il faut travailler en concertation avec la biodiversité. Il y a eu cette coalition de discours qui arrangeait à tout le monde. Euh, mais... Euh, euh, on a, et finalement, euh, cette, euh, ce discours très hégémonique, finalement très dominant, euh, a un peu euh, bâillonné d'autres discours, d'autres voix, et notamment les discours qui, qui valorisent le sauvage, qui disent oui, bah, finalement, euh, si jamais, on, voilà, est-ce que c'est pertinent de mettre autant d'argent public pour maintenir l'élevage euh, au nom de la biodiversité, sachant que si jamais il n'y avait pas euh, d'élevage, bah, la forêt reviendrait, et que ma foi, si on attend 20 ans, ça fait une biodiversité très intéressante aussi. Donc ça, c'est un discours euh, qui a longtemps été tabou, euh, notamment dans les arènes locales euh, de gestion. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que les naturalistes vont nous dire dans le bureau, mais ils nous disent :« Bon, surtout, répétez pas ce que je dis, voilà, parce que je me ferai jeter moi, localement. Euh, » Donc voilà. Mais euh, les choses sont en train de changer. En fait, dans les dernières années, on voit que de plus en plus, ce type de discours euh, se, se fait entendre, fait sa place, voilà, et que ça discute. Donc, euh, donc voilà pour la en très très résumée et ultra simplistique, euh, simplifiée, euh, euh, pour euh, les Pyrénées-Seven. Sur le terrain en Écosse, euh, donc, on a finalement euh, deux grands types de discours qui s'opposent. On n'en a pas un plus dominant que l'autre, c'est difficile à dire. On en a deux dominants qui, qui se confrontent. Donc, le premier, euh, c'est celui euh, de l'héritage victorien. Alors, l'héritage victorien, c'est parce qu'en fait, euh, ces pratiques traditionnelles de chasse sur ces grands domaines, etc., c'est quelque chose qui est euh, hérité de l'ère victorienne, quand la, la, la reine Victoria a décidé de mettre son château d'été en Écosse, dans les Highlands, euh, donc au centre du parc national du Cairngorms. a dit j'adore l'Écosse, c'est génial, euh, ces paysages, c'est magnifique. et donc euh, autour de ça, c'est développé toute une pratique de noble, euh, de la chasse, etc. et donc ça, c'est encore très fort en fait, et ça, et ça reste vrai. donc on parle voilà de, de, de, de pratiques victoriennes et c'est donc ces paysages. Euh, ces pratiques de chasse, on a des, on, voilà, on a les trophées de chasse, de têtes de, de, de, de, de, cornes, etc. Enfin voilà, de bois, pardon, de bois de cerf partout. Enfin voilà, donc il y, y a tout cet héritage et pour beaucoup et pour beaucoup de gens, c'est ça l'Écosse en fait. Euh, en tout cas, les hautes terres d'Écosse, c'est ça. Mais euh, ce, cet héritage, cette euh, voilà, cette, cette, norme culturelle est de plus en plus contestée euh, parce que, bah, justement, c'est quelque chose. Ce sont ces grandes propriétés privées. Donc finalement, bah, ces, ces milieux magnifiques, euh, oui c'est bien, mais sauf qu'ils sont gérés pour juste le plaisir de quelques-uns, de quelques personnes riches. Et, et d'une façon générale, la terre est très, inégal, très inégalement distribuée, donc la terre, l'accès à la terre, la propriété de la terre devrait être plus, mieux répartie, etc. Donc on dit, mais finalement, ce paysage là ces paysages ouverts dont vous parlez, dont vous dites « c'est notre héritage euh, », et finalement, on trouve que c'est un héritage qui est injuste, en fait, qui est un héritage, un paysage qui montre un, un, qui est le, qui est le, le résultat d'une injustice. Et finalement, euh, ces gens disent finalement la forêt calédonienne. Donc calédonienne, c'est euh, qui appartient à l'Écosse, hein, c'est le, le, nom, le nom de l'Écosse. Euh, la forêt calédonienne, euh, c'est c'est un paysage plus légitime. Voilà. Euh, nous, on préfère un retour à la forêt calédonienne avant euh, que les nobles euh, maintiennent les milieux ouverts, euh, brûlent la forêt tous les jours, tous les, tous les ans pour, pour la chasse, etc. Donc, euh, on considère que ce, ce paysage, un retour de la forêt calédonienne serait un paysage plus légitime. Et puis, d'un point de vue, par rapport au changement climatique aussi, c'est plus intéressant par rapport à la biodiversité, etc. Et donc, on a vraiment deux, deux coalitions de discours qui, qui s'opposent. Voilà. Et ce pas les mêmes acteurs derrière. Et ce qu'on voit en fait, c'est que la, la, le, le parc, en fait, le, le, le, le, le parc du Kerguelen s'appuie énormément sur ce second discours pour justifier euh, et appuyer sa, sa politique de, de, de boisement spontané, euh, et il, donc ils le font au nom de la biodiversité et du changement climatique, voilà, et de la lutte contre le changement climatique. Et enfin, dernier terrain en Espagne, donc, la situation est encore différente. En fait, euh, à l'origine, euh, dans les années 77, la création du parc, il a vraiment été créé euh, dans une optique très très conservatrice. On va mettre sous cloche une petite zone euh, là, de nature euh, pour la biodiversité et aussi pour permettre aux, aux citadins de Barcelone de venir se promener et se ressourcer dans la nature. Donc vraiment, les gens, puis alors comme il y a beaucoup, beaucoup d'arbres, euh, euh, les gens viennent... Euh, pour se ressourcer au contact des arbres, au, sens, au, au contact d'une nature qu'ils croient vierge, etc. Et il et y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer depuis les années 2000, qui est surtout alimenté par les gestionnaires du parc, qui disent, et aussi par des scientifiques qui disent « mais attendez, cette nature elle n'est pas vierge, c'est pas vrai, elle est façonnée par l'homme, elle a été façonnée par des pratiques agro-silvopastorales, etc. » qu'ils cherchent à réhabiliter. Euh, sauf que c'est un peu tard parce qu'il n'y a plus beaucoup d'élevage. L'élevage a été pas mal notamment euh, diminué à cause des, à cause des, des pratiques de, de, de cette vision un peu mise sous cloche. Et du coup, ils sont en train de changer de discours. Donc, leur discours, le discours dominant du parc euh, de Montseigne est bien de dire qu'on euh, qu on, on pense que le boisement spontané est un problème parce que ça fait diminuer la biodiversité. Euh, mais par contre, ils, sont, ils ont beaucoup de mal à mettre en place cette, cette politique, parce qu'il manque de légitimité, il manque d'alliance, parce que localement, beaucoup de gens voient le parc comme un parc, un parc naturel. Donc, pourquoi aller vraiment remettre, remettre de l'homme là-dedans C'est en bref, c'est du, du gros raccourci, c'est pas jamais facile d'essayer de. Voilà. Et en plus, c'est la fin, 14 heures. Euh, donc, ma conclusion. Donc, euh, donc cette étude, euh, elle confirme l'importance des coalitions de discours, dans le façonnage des normes, des discours euh, sur l'environnement. Euh, L'autre chose, c'est qu'on propose euh, donc dans ce cadre, dans ce papier, oh, pardon, un, un cadre conceptuel euh, qui est intéressant, innovant, euh, pour faire de l'analyse comparative des discours. Et donc l'idée, c'est d'aller comprendre comment différents discours vont émerger, s'enraciner, s'allier ou s'opposer différemment dans différents contextes sociaux et écologiques. Sur la question du, des débats sur le boisement spontané dans les montagnes d'Europe. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'à travers toute l'Europe, on a une vague d'idées sur le retour du sauvage, sur le, le, le ré le rewilding, etc., qui, vont qui va recevoir finalement différentes réponses dans différents contextes. Et une des hypothèses qu'on pose, euh, c'est que, en fait, dans des contextes où les activités traditionnelles euh, de milieux ouverts sont très légitimes, ont une grosse légitimité culturelle, etc., un gros soutien de, de la population, euh, ben, les, les discours sur le réensauvagement sont plus inhibés, ont plus de mal à émerger, ou ça prend plus de temps. Voilà, et on voit qu'en Écosse, c'est pas mal parti, parce que en fait, ça correspond aussi à une crise de la légitimité des activités de chasse, etc. Donc ça, c'est une hypothèse, voilà. Après, ce que, ce que ça montre aussi, c'est que ça, voilà, que tous ces états, les, la, la question des états de référence euh, dans, pour, pour la restauration en écologie, euh, ce sont des construits sociaux qui évoluent. Donc on peut se référer ici par exemple aux travaux de, de Pascal Marty, qui montre bien que euh, là, pour le cas des Cévennes, euh, alors certes, depuis les années 70, on a un consensus sur il faut maintenir euh, l'élevage pour maintenir des milieux ouverts. Euh, mais avant ça, c'était l'inverse, on disait, euh, il faut reboiser parce que ces, euh, ces, ces, ces éleveurs, ils ont fait n'importe quoi, et ils ont abîmé les, nos montagnes, et il faut reboiser. pour euh, voilà. Donc, euh, donc, soyons conscients que les normes environnementales évoluent. Et d'ailleurs, euh, elles évoluent pas seulement euh, par rapport à des contextes écologiques, mais aussi par rapport à des, bah, des débats sociaux, voilà, dans un contexte culturel, social, politique donné. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'actuellement, le, les débats autour du changement climatique sont en train de rebattre les cartes. Et donc, ça fait partie des choses qui, auxquelles on s'intéresse, par exemple, dans le projet Just Cape. Euh, Voilà. Euh, et, donc, bon, et donc, dernière phrase de conclusion, c'est finalement que la conservation de la biodiversité, c'est une affaire de choix. Et que finalement, sur ces choix, des processus de décision justes et transparents devraient d'une part reconnaître les dimensions sociales des expertises écologiques qui ne sont pas que écologiques, enfin en tout cas qui ont, qui ont voilà. Et être conçus comme des processus de délibération continue. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire dialoguer les gens. Et dans ce cas, on peut avoir des négociations créatives, dynamiques, euh, des rapports en nature. Voilà, merci et, euh, et à tout de suite.